À tous donc euh, nous sommes donc le lundi 16 décembre 2019 le temps aujourd'hui est un petit peu comme le moral des gens c'est à dire euh, pas très bon les gens défilent dehors les gens font grève les gens crient les gens veulent se faire entendre mais il n'y a rien qui se passe non il n'y a rien qui se passe alors euh, de toute façon euh, on le sait que rien ne se passera vu que ça a été décidé ainsi et on va descendre dans la rue mais rien ne se passe. Par contre, d'un autre côté, nous avons les municipales qui se présentent à grands pas. Les gens défilent, enfin les les, les gens des partis euh, en présence. Euh, défilent dans les rues euh, pour faire de la pub pour euh, les élections qui se présentent, qui arrivent. Et pendant ce temps-là, la population est dans la rue écrit crie au scandale. Voilà. Donc, ils travaillent euh, toute une vie pour au final ne rien recevoir du tout. À peine de quoi vivre. Selon les corps de métier, à peine de quoi vivre. Et encore, même les métiers avec la nouvelle réforme, même les métiers... Euh, où euh, ils gagnaient relativement bien leur vie euh, avec la nouvelle, euh, le nouveau système, euh, ils auront euh, pas grand-chose. Donc euh, cette, euh, cette grève est bonne dans le sens où elle montre que la population n'est pas contente, que ça suffit, euh, les gens battent euh, du poing sur la table et euh, il était temps, j'ai envie de dire, euh, comme je vous dis, il euh, y a, a peut-être d'autres solutions, mais enfin, celle-là, montre. montre voilà. La France, au départ, était un pays, euh, souverain. La, la France, elle était l'exemple de l'Europe, voire de certains pays du monde, comme quoi la France, euh, c'était... Euh, comme je vous dis, euh, un pays souverain, un pays de liberté, un pays où l'on pouvait euh, vivre euh, tranquillement, une vie paisible. La France est un très beau pays. La France est un pays que j'adore. Mais la France va mal. Elle va mal parce que nous avons un, un pantin euh, au gouvernement. Je, je m'en prends même pas à lui parce qu'au final, ça sert à quoi de s'en prendre à lui il est, pour, enfin, il est pour rien. Disons que ça n'aurait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui décide, c'est euh, les finances qui sont au-dessus de lui qui décident. Lui il décide pas, on lui dit tu ne cèdes pas, il ne cède pas. Voilà, c'est tout. On lui dit tu fais si tu le fais, euh, tu es payé pour ça, on te paye pour ça. Les lobbies de la finance le payent pour qu'ils mettent en place des choses qui vont leur convenir dans le futur. Donc non, il ne cédera pas, il ne cédera pas. Non, non, parce que il a, là, en ce moment, il se bat contre la taxe au carbone. Vous comprenez C'est tellement euh, plus important la taxe au carbone parce que... Oui, vous allez me dire, la taxe au carbone, c'est important. Ah oui Que euh, le, le monde va mal parce que euh, nous avons euh, pourri la planète et que bah, aujourd'hui euh, on en récolte des fruits. Alors oui et non, nous avons peut-être pourri la planète, c'est vrai. Mais euh, pour ce qui est du climat, euh, la planète est assez grande pour euh, euh, faire son climat elle-même. Euh, pour autant que les din dinosaures aient existé à cette époque-là, et ce qu'on nous rapporte, euh, la planète faisait déjà euh, son, son travail, et euh, personne n'était là pour dire le climat si, le climat ça, alors oui. Le climat est en train de changer, c'est un fait. Euh, pour ceux qui, qui croient que la Terre est en train de se tourner, bah forcément, ça va, ça va changer, ça va tout changer. Le climat va changer. Mais j'ai envie de dire que c'est normal. Alors, oui, on n'a pas aidé pour le reconnaître. On n'a pas aidé. Mais on n'est pas fautif de, de tout. On n'est pas fautif de tout. On n'est pas fautif de ce que fait la nature elle-même. Hein. Euh, si tous les. Euh, Quelques milliers d'années, euh, la nature fait son ménage. Euh, on n'y est pour rien, c'est la nature, c'est pas nous. Hein. Alors, il faudrait peut-être arrêter de nous mettre tout sur le dos. Alors, c'est vrai qu'on n'aide pas beaucoup. Hein. Euh, on jette tout par terre. Il euh, y a des poubelles à 500 mètres, mais on préfère mettre ça euh, par terre, c'est mieux. Hein. On ça comme ça, par terre. Hier, j'ai été euh, éberluée de voir... Euh, on, on, en fait on a été euh, à Nice, on a été au palais des expos et euh, pour les enfants bon moi je ne suis pas restée longtemps parce que je pouvais pas je, je suis en plein crise de fibro, donc je, je, je pouvais pas le bruit, les lumières et tout c'était juste impossible pour moi et donc je suis restée à l'extérieur et j'ai regardé un petit peu euh, bah, c'est pas beau hein. c'est pas beau il hein. y a euh, bon encore euh, qu'on jette de la nourriture qu'on n'a pas finie, ou un truc comme ça. Les animaux sont chargés, mais tout le reste, euh, les canettes en alu, les machins, les trucs, je ne sais pas, il y a des poubelles, il y a des poubelles. Et euh, c'est vrai que les gens, les gens ne sont pas conscients, les gens ne, ne, font, ne font attention à rien en fait, mais on est, on, est, euh, on va dire, euh, si euh, la, la planète a un problème de climat aujourd'hui, on en y est pour un tiers de responsables. Le reste, ce n'est pas nous. Le reste, ce n'est pas nous. Alors, il faut arrêter de nous mettre ça sur le dos parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a la vie de nos enfants qui est en danger. Il y a leur futur qui est en danger. Il y a notre futur qui est en danger aussi. Enfin, bref, il y a, il y a plein de choses à dénoncer. Alors, ça a commencé avec euh, la, la taxe diesel. Maintenant, c'est la taxe au carbone donc euh, il va falloir avoir une taxe parce qu'il y a trop de carbone voilà, il y a trop de carbone donc on va avoir une taxe bon que, vous, que je vous dise hein, euh, on, nous, on, nous montre, on nous met des choses en avant pour nous cacher les vrais problèmes ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça Hein, des, des, pro des problèmes bien plus graves existent, sans compter qu'ils euh, nous font payer la taxe au carbone. à savoir qu'avant, c'était euh, la SNCF qui transportait les poids lourds d'un pays à l'autre, histoire de diminuer un peu cette histoire de taxe de, de carbone dans l'air. Et qu'au final, maintenant, la SNCF ne le fait plus. Donc les camions vont être obligés d'aller d'un pays à l'autre euh, euh, bah, euh, en polluant un peu plus. Après on va dire que c'est de notre faute, ouais, ouais, c'est de notre faute, on, a, on pollue, c'est de notre faute. Après je suis pas d'accord. Enfin, ne suis pas d'accord, Voilà, je, je vous donne mon avis, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que... Alors je ne suis pas pour le vote, attention, hein, je ne suis pas pour le vote, mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent de toute façon euh, vous avez voté, euh, vous avez ce que vous voulez. Ben bah, oui et non en fait. Parce que même si on n'avait on, si on pas voté, enfin, moi je ne vote pas, mais pour ceux qui votent, même s'ils avaient voté pour quelqu'un d'autre, ils n'auraient jamais eu euh, ce qu'ils ce qu voulaient, hein, à moins qu'ils aient vraiment voté pour Macron, auquel cas ils sont complètement ravis, n'est-ce pas Mais à part ça, euh, je dirais, voilà, c'est pas... Euh, le but de la manœuvre, c'est pas de nous rendre service à nous, c'est de leur rendre service à eux. Et donc ils vont mettre à la tête de l'État tous ceux qui vont bah, leur lécher les pieds, voilà. Et leur dire oui bon, mon seigneur, bien mon seigneur je vais faire comme vous voulez mon seigneur et voilà, et nous nous retrouvons avec des gens euh, incompétents pourquoi Parce qu'ils sont payés en fait pour être incompétents, c'est pas qu'ils le sont hein, c'est qu'ils sont payés pour être incompétents et ils acceptent cet état de fait donc bah euh, voilà hein, s'ils l'acceptent c'est très bien hein. moi pff, vous savez ce qu'il en est j'en ai juste un peu euh, ras le bol euh, d'être obligé de, de se battre pour des choses auxquelles on a le droit, de se battre pour avoir ce qui nous revient de droit, de se battre parce qu'en fait c'est à nous d'être payés et pas à nous à de payer l'État, enfin pour plein de choses comme ça. Je vous le mets, c'est ce que j'ai marqué et c'est ce que j'ai dit tout le temps dans les vidéos « L'être souverain » et les autres qui s'en suivent, euh, on ne devrait pas payer, c'est à nous, c'est nous qui, qui devrions être payés. Mais bon, ça fait des années que ça dure, hein. pourquoi ça changerait hein? Franchement, sérieux. Hein? Pourquoi être riche si on peut être pauvre Pourquoi être riche si on peut être SDF Et avez raison, hein? autant en profiter. La, la, le système, il fait tout pour qu'on devienne tous SDF. Et puis, euh, un petit truc aussi euh, qui me vient là, c'est que... La retraite, on la prend de plus en plus tard. Hein. C'est ouais, ouais, ouais. On, Comme on vit de plus en plus vieux, ce, ce dont je, doute, ce dont je doute, mais alors très fortement, très fortement. Mais il paraît qu'on, qu devient, qu'on qu vit de plus en plus longtemps. On vit de plus en plus vieux, et donc il est normal de travailler de plus en plus longtemps. Ben non, je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve pas qu'il soit normal de travailler euh, plus longtemps. Alors déjà, je trouve pas. Euh, que le fait d'aller travailler pour recevoir un salaire minime et pour que au final ce soit l'état qui récupère tout déjà je suis pas tout je ne suis pas d'accord du tout avec, avec cette histoire mais en plus en plus hein, une fois que vous avez fini de travailler que vous avez la retraite et eh ben il vous reste plus grand, grand temps à profiter de la vie hein, et de, donc de votre retraite que vous auriez mérité au combien largement surtout les gens qui travaillent dans, dans des choses pénibles mais en fait tous les travaux sont pénibles tous les travaux sont pénibles quand on est obligé de les faire tous les travaux sont pénibles quand on n'a pas le choix hein euh, rares sont ceux qui vont travailler tous les jours avec le sourire aux lèvres parce que euh, si on va travailler à la base c'est pour gagner de l'argent pour payer l'état hein donc euh, je ne vois pas l'intérêt l'argent on, on fait semblant de l'avoir on fait semblant oui, on fait semblant. On se dit, tiens, ça y est, la paye est arrivée, on va pouvoir acheter ça, on va pouvoir acheter ça. Ouais, dans tout ce que vous achetez, il y a des taxes et des impôts pour qu'ils reviennent au, au gouvernement. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une, une fiche de paye nette. De, alors oui, bien sûr, il y a le prélèvement à la source maintenant. Donc vous n'avez pas les impôts. Mais vous avez toujours les taxes. Vous avez toujours les taxes. Vous avez toujours. Euh, Tant pour un organisme, tant pour un autre, tant pour un autre. D'ailleurs, des organismes qui, vous, vous servent, dans certains corps de métier, ne servent pas absolument à rien, mais dont on vous prélève, puisque c'est normal. Il hein, faut, faut bien que l'État, lui, puisse euh, se nourrir à sa faim et pouvoir s'habiller euh, quand il fait froid et pouvoir faire des déplacements pour aller manger avec ses collègues. Euh, sur des, ta sur des tables, ou dans des restos, ou des trucs sans prix, hein, qui ont leur jet privé, qui ont leur voiture privée, qui ont leur garde du corps privé, forcément, et qui dépensent à volo, mais ça, c'est normal, c'est normal. Eux, ils ne sont pas en cause. Non, eux, ils ne sont pas en cause. C'est nous qui sommes en cause. Et c'est nous qui sommes obligés de nous battre pour avoir un minimum, un minimum de ce que l'on devrait avoir droit, normalement, en temps normal. Donc voilà, bah, on est encore en grève, demain ça sera encore la grève, les enseignants vont se mettre aussi, donc ça sera encore la grève, et ça sera la grève jusqu'à Noël, peut-être bien, parce que bien sûr qu'ils ne vont pas arrêter maintenant, ça serait trop beau, ouais, ça serait trop beau, l'État ne, ne viendra pas sur ce qu'il a dit, non, non, l'État, lui, il parle. Le système, il part sur d'autres idées, histoire de nous faire, de, de nous faire oublier qu'en fait on est dans la merde. quoi. Il, il part sur d'autres idées qui, sont aussi en, qui ont autant de problèmes, euh, qui, qui, qui nous mettent des problèmes sur le dos, hein, euh, avec cette histoire de carbone, etc pour oublier qu'en fait, euh, on sera peut-être, avec, son, avec euh, sa façon de faire et avec les lois qu'il impose, euh, derrière notre dos bien sûr, parce qu'il ne va pas nous demander quoi que ce soit, hein, à partir du moment où, où euh, ce monsieur est, au est au, euh, en haut de l'État, et il, il, il s'octroie le droit de faire tout ce qu'il veut et comme il veut, et euh, il nous demande pas notre avis, ben non. Hein, c'est là qu'il faudrait un référendum quand même qui se disent tiens envie, je, je devrais voter cette, cette loi pour vous qu'est-ce que vous en pensez faire un référendum et là dire oui on est pour non on est contre et là on n'aurait plus le droit de dire quoi que ce soit puisqu'on on aurait dit oui ou non mais non, non non on fait tout dans notre dos donc on nous met plein de choses devant les yeux on nous met euh, on nous met euh, bah, euh, le carbone on nous met le CO2 on nous met plein de choses devant les yeux pour oublier qu'en fait le principal, eh ben le principal pour nous n'est pas le principal pour eux. Bah, bien sûr que non, parce que est plus euh, quelque part c'est logique. Et euh, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais euh, quelque part c'est logique. Euh, à partir du moment où vous ne, vous ne rapportez plus rien à la société, c'est-à-dire au partir du moment où vous êtes à la retraite. Hein, que vous ne rapportez plus rien à la sécurité. Quoiqu'il y a des gens qui, continuent, qui même s'ils sont à la retraite, continuent à travailler parce que, premièrement, bah, ils ont tellement l'habitude de travailler qu'ils ne pourraient pas s'en passer. Bah, ils sont migrés. Et deuxièmement, pour compléter un peu la retraite qu'ils qu auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas. Donc euh, là, déjà, c'est deux points forts. Et euh, du coup, bah, comme à la retraite, on est à la retraite, mais <rire> on ne rapporte plus rien à la société. Ah si, ils nous fonctionne encore sur la retraite, oui, ouais, hein. il nous fonctionne, il y a des taxes qui sont toujours là, même à la retraite, mais on ne sert plus à rien, on ne rapporte plus autant qu'avant, donc forcément on sera des gens moins consommateurs une fois à la retraite, et à partir du moment où on est des gens moins consommateurs à la retraite, on sert à quoi alors, je vous dis là ça aujourd'hui parce qu'on est sous la présidence de Macron. Mais le prochain président, si on ne fait pas quelque chose, ça sera, exactement la même, ça sera exactement pareil. Ça sera la même salade. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Ça sera la même salade. Et donc, comme euh, on ne rapporte plus rien une fois qu'on est à la retraite, on ne rapporte plus rien. Ah, on ne rapporte quoi Rien. Hein euh, on, on nous reprend. On, euh, ils, sont obligés de nous payer, euh, ils sont obligés de nous payer. Bon, même s'ils nous prennent. Euh, euh, des taxes, et etc., ils sont quand même obligés de nous payer pour qu'on vive, quoi. Pour qu'on vive. Hein. Et euh, donc, ce n'est pas intéressant. Donc, on va diminuer les retraites et augmenter le temps de travail. bah ouais. bah ouais Comme ça, on vivra moins longtemps. On vivra moins longtemps, on profitera moins de notre retraite, et du coup, ils seront contents, parce que c'est de l'argent qu'ils donneront en hein, moins. Bah, comme ça, ils n'auront plus besoin de taxer. Hein. Ils auront tout. Ils auront le brut. Ils auront le brut. Voilà. Ça, c'était la, la, la c'est la vidéo pour euh, pour aujourd'hui et pour. Euh, c'est désespérant, c'est désespérant. Ce qui est le plus désespérant, en fait, c'est de savoir que tout ça, c'est une hérésie, que tout ça, c'est du, c'est du n'importe quoi et que euh, on vit dans un système qui euh, n'est absolument pas euh, comme celui qui devrait être. Je me tue à le dire, mais je le répète parce que c'est vraiment très important. Ce système-là ne devrait pas exister. Ce système existe parce qu'on lui a donné, nous en tant que créateurs, on, on lui a donné le droit d'exister parce que sinon il n'existerait pas. Après, euh, on lui a donné le droit puis il en avait profité aussi hein, parce que, attends, ah, ah, ah, hein, on va quand même pas euh, tuer la poule aux œufs d'or, donc en euh, profiter aussi. Et euh, bah, résultat des courses, bah, on en est là aujourd'hui. Voilà, on en est là à se battre pour des choses auxquelles on n'aurait pas dû, parce qu'on aurait dû y avoir le droit de suite, et non pas euh, être obligé de se battre pour ça. Voilà. Et dire que la France a, a servi d'exemple pendant des années, et qu'aujourd'hui, bah, on montre la France du doigt, parce que même, même les textes, même, quand vous entendez des... Si vous avez l'occasion d'entendre euh, des. Euh, comment, euh, comment on dit euh, des, des, interventions, voilà, des interventions du président euh, sur quelque sujet que ce soit, et ben vous allez voir qu'elles n'ont ni, ni queue ni tête, qu'elles ne parlent absolument pas des problèmes que l'on a et que s'il si en parle, il ne donnera pas de solution ou les solutions qu'il va donner ne nous correspondent pas du tout, ne vont pas du tout avec notre, notre façon d'être, notre façon de voir. J'entends du bruit depuis tout à l'heure, des fois il y a des sangliers qui se baladent, mais là c'est les oiseaux qui volent, voilà. Bon. C'est pas grave, C'est juste un petit aparté, petit, petit côté euh, joyeux de l'histoire. Voilà, donc écoutez, euh, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas si vous êtes en train de travailler, je ne sais pas si vous faites grève, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup de courage à vous. Je nous souhaite beaucoup de courage à tous parce que on va en avoir besoin. Noël approche, hein Noël approche. Donc, euh, c'est le moment de partager. le. Si vous n'avez jamais partagé d'amour ou si vous ne savez pas ce que c'est ou n'importe, je pense que c'est le moment, non pas parce que pour fêter une fête religieuse, parce que je suis complètement contre cette histoire de fête religieuse, etc. Mais rien que de voir euh, les yeux des enfants scintiller de bonheur et de joie, et euh, rien que ce côté de heureux, de bonheur vis-à-vis -vis des enfants, je pense que ça vaut euh, tout, ça vaut tout. Rendre les enfants heureux tant qu'on peut, parce qu'avec le monde en ce moment, ils ne vont pas l'être longtemps. Donc euh, faisons en sorte qu'ils soient heureux maintenant, pardon, qu'ils soient heureux maintenant, qu'ils profitent de leur vie maintenant, et, euh, et les préparer aussi quelque part, et surtout euh, leur montrer, que, leur dire que ce système n'est pas le bon, et qu'il faut absolument qu'ils le changent, parce que notre futur, c'est nos enfants, en fait. On leur laisse une planète de merde, on leur... enfin une de merde. Ce que je veux dire, c'est un système de merde plutôt, pas une planète. La planète, elle est très belle, la planète, la nature est merveilleuse. Mais on leur laisse un système de merde. Et si nous ne faisons rien, bah, ça sera à eux de le faire. Et ça, c'est triste. C'est triste parce qu'on les a mis au monde, on voulait leur bonheur. Et au final, bah, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Alors, bah ouais, on se bat. On se bat, chacun à sa façon et chacun comme il peut alors je vous souhaite bon courage à tous je vous souhaite bon courage à tous et puis euh, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez bah, je vais vous dire ce qu'on me dit souvent quand, tant qu'il y a de la vie il y a l'espoir, donc tout n'est pas perdu il faut juste euh, reprendre euh, notre route là où on l'a laissé parce que quand on l'a bifurqué on n'aurait pas dû non, on aurait dû continuer. Et là, on a bifurqué, mais on n'a pas pris la bonne direction. Donc, c'est à nous de reprendre la bonne direction pour nous, pour nos enfants et pour notre descendance. Car ça, c'est très important. C'est très important. Voilà, je vous souhaite euh, une bonne journée et en attendant, une nouvelle vidéo que j'espère sera euh, moins euh, grise. Écoutez, euh, Prenez soin de vous. Soyez heureux. Bye.